bonjour et bienvenue alors comment vous allez ce matin très bien j'espère je euh, nous sommes le 1er 1er octobre 2021 et euh, hmm, beaucoup d'entre vous c'est maintenant que vous vous tombez sur ma page euh, pour la première fois beaucoup d'entre vous c'est cette semaine que vous m'avez rencontré mais pour beaucoup d'entre vous ça fait un mois que vous me connaissez et depuis un mois, il y a de belles choses qui ont commencé dans votre vie. Euh, vous venez à peine de commencer à comprendre ce que c'est que euh, la spiritualité. Vous avez ressenti des choses, mais c'est effectivement maintenant que vous commencez à mettre ces choses en pratique. Vous savez, quand vous partez à l'église, on vous fait croire que, tu vois, tu ne sais jamais ce que Dieu va faire. Tu n'es jamais su, tu vois. Euh, je viens vous faire comprendre que la spiritualité se maîtrise. Tu peux apprendre. Si j'ai droit à quelque chose dans le spirituel, j'ai des devoirs. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous lisez la Bible, vous ne croyez pas. Parce qu'il y a des devoirs que vous ne remplissez pas. Il y a des devoirs que vous n'accomplissez pas. Je viens enlever les bouchons, que le toit que vous-même vous avez laissé, que ça vienne sur votre tête. Je vous ai encore dit, vous ne pouvez pas m'écouter. Vous restez dans la même situation. Et si c'est le cas, délikez ma page. Beaucoup d'entre vous devez vous asseoir à analyser votre vie. Parce que, ok, non, j'ai donné dans telle église, après le pasteur, après l'argent, est parti avec. Tu ne connaissais pas donner. Comme tous les premiers de chaque mois, je vais vous enseigner sur les principes financiers, spirituels. Pas pour le pasteur, pas pour l'église. Première chose d'abord, avertissement, disclaimer. Tout ce qui sera dit ici, vécu personnellement, pris de la Bible, testé. Comment dire que la Bible est testée là, cette fois Et c'est pas ça que je vis. Donc, bonjour et bienvenue. Je ne parlerai pas beaucoup individuellement aux gens aujourd'hui. Parce que je veux que ce qui arrive ici puisse prendre pleinement. Je veux que mon message sorte comme j'ai vu là aujourd'hui. Donc, je sais que vous tombez là, vous venez de vous réveiller. Et puis, on en vous a trouvé sur Facebook, vous vous appelez un peu. Et vous tombez sur moi. Personne. Ne détient votre vie. Même pas moi. Même pas Dieu. Parce que Dieu a déjà tout fait. Donc arrêtez. Il y, y a les phrases que vous allez commencer à arrêter. Oh si Dieu le veut. What? Si Dieu. Non tu sais pas la volonté de Dieu. Non. Il y a un niveau spirituel où tu arrives. Hein. Tu connais que tu connais que ça, ça va marcher. You know that you know. Parce que tu as fait tes devoirs. Comme quelqu'un qui part à l'examen. Tu sais que tu vas passer parce que tu sais que tu as étudié. Parce que tu sais que je maîtrise. Je vous dis que tu peux arriver spirituellement à un niveau où tu maîtrises. Tu laisses comme ça, tu sais que la maladie ne peut pas passer chez moi. Je ne peux pas manquer. Pas que je ne manque pas seulement, mais je me manque au-dessus de ce que j'avais pu imaginer. Ce matin, je me suis réveillée dans le groupe de prière. Il dit, envoyez-moi les photos de vos voitures. Depuis deux jours, je vais que vous dis ça. Quelle est ta voiture de rêve Quand il te dit que le mot doit sortir dans ta bouche, la tape une fois. Tu dois connaître le modèle, tu dois connaître le prix, tu dois connaître là où c'est. Maintenant, je viens ce matin vous introduire à la partie pratique de Dieu. Seigneur, je te remercie pour chaque personne qui va se connecter plus tard. Je viens enlever la religion de leur esprit. Je secoue la religion, que ça tombe comme on secoue un, peu, un pommier. Que tout ce qui n'était pas de toi, Seigneur, les choses qu'ils ont apprises pour faire plaisir aux pasteurs avant, que ça tombe, Seigneur, que ce qu'ils ont hérité de leurs grands-parents, les superstitions, que ça disparaisse aujourd'hui, que ce qu'ils ont vu, ils ont imité, sans avoir la foi, sans avoir vu parce que toi tu as montré, que ça tombe aujourd'hui. Père, voilà le premier. Je sais que les quatre dernières semaines, tu as changé la vie de certaines personnes parce qu'elles ont osé croire. Que ceux qui m'écoutent avaient le compte bancaire vide. Vous vivez sous le canapé de quelqu'un. Vous êtes dans le lit avec quelqu'un qui vous, qui vous opprime. Mais vous savez que je dois partir d'ici. Que le Seigneur ouvre votre compréhension. Qu'il vous montre combien sont avec vous parce que vous n'êtes pas seul. Là temps, vous m'écoutez de votre chambre, sûrement ou de, vous entrez pas au boulot. Il y en a parmi vous, c'est le mois-ci que vous allez arrêter de travailler pour quelqu'un. Et comment on a prophétiser. Seigneur, que ce soit des. Que tes enfants écoutent ceci et que leur foi arrive à une, un autre degré dans la foi j'enlève les peurs les peurs de manquer financièrement peur que ça finisse et je les connecte au flot divin par cet enseignement père ben je viens réveiller les, les financeurs du royaume certains d'entre vous vous êtes appelés à être des détails le déjà que tu restes comme ça pour toi 5 millions d'euros c'est rien tu es encore là tu n'arrives même pas à voir 5 euros pour, pour te payer le transport je viens les sortir de la prison spirituelle dans laquelle ils ont été mis j'enlève la peur par les paroles qui sortent de ma bouche seigneur je déclare que ceux qui vont agir par la foi parce que tu ne fais pas de dieu ne fait pas tu ne fais pas la discrimination seigneur dieu n'a pas de favori. dieu ne va pas dire non parce que oui Jocelyne, c'est ma franchement c'est ma favorite c'est ma favorite. Dieu ne fait pas la discrimination. Dieu vous connaît autant qu'il me connaît. Seigneur, que tu leur révèles comment tu les aimes. Que tu leur montres ce qu'ils doivent donner et où ils doivent donner. Quand ils entendent qu'ils obéissent. Et quand ils obéissent, Seigneur, pointe-toi dans les heures qui arrivent et accomplis ce que toi-même tu sais faire. Je prie au nom de Jésus. Amen. Oh, si vous saviez. Il y a un niveau où tu n'arrives plus à compter ton argent. Et c'est que vous checker votre orange money tous les deux minutes. Vous checker votre compte bancaire tous les matins. Il y a un niveau où tu restes comme ça là, tu te dis, mais attends. Hier, j'ai eu combien On m'a fait combien de choses. Tu essaies. Tu... Il y a un niveau où tu ne t'inquiètes plus quand tu penses à acheter la chaussure. Je sais que parmi vous il y en a qui aiment, vous aimez vous habiller. Vous aimez les bonnes choses. Il y a un niveau où tu ne. Ok ok. Tu arrives on te dit. Euh, tu vois quand le vendeur un peu peur il dit mais vraiment c'est cher oh, oh. Il y a un niveau où tu n'aimes plus le mot cher. Il y a un niveau où tu n'aimes plus le mot cher. Il y a un niveau où tu veux le shopping dans ta tête. Ah mais si je veux, je peux prendre la couleur là. En fait, tu peux prendre toutes les couleurs. Oui, tu peux prendre toutes les couleurs. Oui. I'm gonna take all the colors, you know. il y a le genre de niveau là. Je connais ce que la pauvreté fait. Tu restes au statu de la vie, si tu parles comme ça, c'est pas que mon compte bancaire est vide. Tous ceux qui sortent, quand vous donnez dans un ministère, vous donnez à quelqu'un, même ceux qui me font des offrandes. Vous donnez pour vous enrichir. Moi, quand je fais mes offrandes, quand Dieu me meurt, dit que je donne. Je sais que non, non. L'argent qui me demande de donner là, dans les heures, dans, dans minimum 24, maximum 24 heures. L'argent là, je sais comment me virer l'argent là. I know. Donc, si Sylvie Codon, 500 000, 300 000. Je sais que il y a 500 000 qui arrivent dans 24 heures. Et il y a les niveaux que vous ne pouvez pas espérer avoir si vous ne donnez pas. Si vous ne sortez pas, vous n'achetez pas. Voilà le premier, on a fait que quelques heures. Dans ce mois. C'est même le mois de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 31. Yeah, I got the keys. Oh, oh, oh. Hey, oh, oh. Hey, oh. Eh. Hey. Hmm. Hmm. Il y a un niveau où tu ne t'inquiètes plus. Donc, quand tu restes, tu ne craignes plus les mauvaises nouvelles. Hey. Oh, oh, comme vois on va venir me dire en une journée que cinq de mes choses sont tombées. Oh, mon voiture a fait l'accident. Oh, mon enfant est tombé malade. Oh, ceci. Il y a un niveau où les mauvaises nouvelles ne te touchent plus, ça ne connaît plus ta maison. Beaucoup d'entre vous, vous êtes employé de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à payer votre dîme. Et vous voulez depuis lancer votre propre activité. Dieu c'est un businessman. Écoutez-moi bien. Même Satan c'est un businessman. Va, tu donnes, que bloque-moi l'enfant ici. Bloquez-moi la famille. Là, la femme là, ses enfants ne pas là en Tu as donné, non? Prends l'argent, tu donnes. Ils seront bloqués. Le jour où Dieu. Je, je, je suis resté comme ça. Dieu me dit.. Est-ce que tu sais que le monde spirituel fonctionne comme le monde physique? Je dis comment? Il me dit dans notre monde tout se concrétise avec l'argent. A votre avis, pourquoi qu'on parle? C'est celui qui a l'argent qui vient contrôler. Tout ce truc que vous dites que non, moi j'ai l'ençon, le, le, mes frères vont m'écouter. Man, il dit got the money. Si tu as l'argent, même quand tu fais l'erreur, en venant te dire que tu as fait l'erreur, on te parle différemment. Excuse-moi, Tata. <rire> Instagram, ça de 10 ans. Hein. <rire> Excuse-moi, Tata. <rire> je sais que. Tu vois, non, tu ne devais pas faire comme ça là, non. Tu vois un peu, non. Toi, mais ne te fâche pas. Hein. Mettez mes cœurs. Je sais que vous venez vous réveiller. J'espère que je ne chante pas là votre esprit. Votre tête n'a pas encore pris le dessus. Et partagez ma vidéo, s'il vous plaît. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en location, dans, une, dans un coin où depuis from, vous voulez sortir de là. Tu vas m'écouter 10 ans. Tu vas t'abonner à 50 pages de 50 pasteurs. Tant que tu ne peux pas sortir ce qu'il y a dans ta poche, tu donnes. Tu perds ton temps. Dis-moi bien, je, dois, je vais vous dire la vérité, oh. Vous savez que je m'en fous, non? Je vais vous dire la vérité, C'est pour ça que tu es encore sur le canapé de ta sœur. C'est pour ça que ton école est encore payée par je ne sais qui aujourd'hui. Bonjour et merci pour les partages. Tu es là, tu as toute la foi du monde. Tu pries, les gens sont guéris. Même eux, là même, ils fuient. Tu pries les gens, les gens ont le boulot. Dès qu'ils ont le boulot, ils t'oublient. Dès qu'ils ont le boulot, ils t'oublient. J'en ai souvent parmi vous quand vous me donnez la dîme, ça dit, oh écoutez, soit ta dîme avec la foi. Ce n'est pas moi qui fait que Dieu te bénisse. C'est ton don qui fait que Dieu te bénisse. Ben, pas vous venez faire le travail avec moi, comment ça vous fâcher? Tu peux venir, tu tires ce qui est attiré de moi. Moi-même, je ne connais pas. Dieu peut te bénir à travers moi il ne me bénit pas. Parce que tu as engagé. J'ai le fils d'une reine là. Il a 11 ans. L'autre jour, pendant qu'on faisait la prière, il passe, il me salue souvent sur les diètes. Il dit qu'il veut te parler. Je, parle de, okay, je commence à lui parler. Après, je prie pour lui. Je prophétise sur sa vie. Hier soir, il me dit, il a insisté pour que je te donne, je t'envoie son offrande. 10 000 francs, son agent de baigner. Il faut que je t'envoie ça. J'ai regardé, j'ai 11 ans, j'ai fait oh Seigneur, l'enfant s'y comprend Tu vas voir le genre d'enfant, il va recevoir Il va dire papa, je veux ça, on va donner Parce que quand il demande, avant que le père ne pense à acheter Que l'argent de ça est déjà venu L'argent de ça est déjà venu Et ça dit que c'est pour l'enfant là Parce que l'enfant a sa foi Votre foi ne dépend pas de la personne qui reçoit Ouais, je donnais un an, j'étais avec ce pasteur-ci là. Mais tu faisais trop. Tu regardais trop le pasteur. Tu regardais trop le pasteur. Ah oh, tu sais. Et en passant, le pasteur ne peut pas construire sa maison avec ta dîme. Ta dîme ne peut pas acheter le terrain. Donc, si tu penses un jour que c'est ce que tu donnes qui fait que ta dîme n'achète pas le terrain. il est hier me. c'est pas pourquoi il y a trop saucisse, de mon direct ce matin, ta dîme n'achète pas le terrain quelque part, mais ta dîme, c'est le canal pour te bénir, écoutez bien, c'est la raison pour laquelle tu es toujours là où tu es là, ça fait 15 ans, 15 ans que tu sais Dieu, tu as à tout fait, dès qu'on parle à genre qu'on ça, là, ta tête se... Malachie chapitre 3 C'est Dieu qui a parlé Malachie 3 verset 10 Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison Écoutez de toutes les façons il y aura la nourriture dans la maison de Dieu. De toutes les façons, tu m'as en fait parfois Dieu te dit, euh, fais, <coughs> donne 400 euros à la femme. Tu vois la femme, non, non, oui, donne -les 400 euros. Tu entends, tu, dis, tu te tournes, tu dis, arrête de moi, Satan. Envoie 500 euros à telle personne ou tel ministère. Tu te tournes, arrête de moi, Satan. La personne peut-être était sans-abri, cherchait un logement, il avait besoin de 400 euros pour compléter sa caution et payer son logement. Deux mois plus tard, la personne te dit, j'ai aménagé, j'ai même a payé mes canapés. Tu m'as dit, ouais, ouais, Dieu m'a fait dire, lui, de lui donner l'argent. Hein. De toutes les façons, Dieu fera ce qu'il a fait. C'est pour ça que, quand Dieu me parle, si y a les orphelins qui tu dois donner, ne donne pas, ils vont tout partir à l'école. Vous comprenez ne donne pas. Ils vont toujours partir à l'école. Ils vont manger. Tu auras la tête à part. Mon message chauffe ce matin. Ça brûle. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire qu'il y aura toujours la nourriture dans la maison de Dieu. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez. Seigneur, j'ai payé ma dû. Je te teste. Toi-même, tu as dit de te mettre à l'épreuve. Bonjour tout le monde. Je veux voir maintenant comment tu ouvres les écluses des cieux. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, pas pour votre pasteur, pas pour l'orphelinat, pas pour je sais pas qui Dieu vous a dit de donner ton don, ce n'est pas pour ton pasteur, c'est pour toi. Oh, je prêche bien ce matin. Ici, this is, so sweet. This is honey to my tongue. Tu ne me fais pas une faveur quand tu payes la dîme, mon cher ou ma chère. Tu ne, ne t'écoutes, tu t'aides. You have yourself, you hear me? Le volume est bon. tu Toi, tes 5 5000 que tu devais donner, la 5000, 5000, on dépense 5000 en une minute, 50 000 en 10 minutes. Ce n'est pas pour la personne à qui tu donnes. C'est pour toi. Si ça rentre dans ta tête, c'est bon pour toi. C'est pour ça que souvent, quand vous, oh, Dieu m'a dit, tu peux, tu faire telle chose à quelqu'un, après tu regardes ton téléphone, est-ce qu'il m'a dit merci? Ah, il n'a pas dit merci, il est ingrat. Après demain, tu, tu te lèves le matin, 6 heures, tu regardes. Il n'a pas dit merci, est-ce qu'il a même vu? Après tu fais si <rire> tu as vu le paquet que j'ai envoyé? <rire> ton merci là, hein? tu as l'air reçu de la récompense. Observez les gens qui ont l'argent autour de vous. Parfois quand ils donnent, même ça vous énerve. 100 000. 200 000. Ça fait seulement 20 minutes que tu avais lu. R. Bonjour. C'était parmi vous la dîme, c'est le petit niveau. La dîme, c'est les 2% de ce que tu vas commencer à donner. Et tu as la peine à sortir 10% de tes revenus. Ah, c'est beaucoup. Si la dîme, c'est 10% de ce qui va sortir de ta poche pour donner, et que je te dis que la dîme, à un moment, ce sera même 2% de tes dons, ça veut dire que ce qui va entrer dans ta poche, donc tu restes ton salaire sur le papier, c'est 500 000. Tu te retrouves en train d'avoir fait les dons de 450 000 aux gens. Ton loyer, c'est 300 000. Tu vis. Donc, par mois, toi, tu vis sur 800 000. Tu touches 500 000. Tu donnes 450 000. Tu vois que les calculs ne s'ajoutent pas, non Ça veut dire qu'il y a l'argent qui vient de partout. Tu te retournes à 1,5 million, 2 millions par mois. Alors que le bloc que tu vas faire deux fois la semaine, là, on te donne 500 000. Ça veut dire qu'il y a 1 million qui sort de quelque part. Chaque mois. Listen very well. Vous vous êtes trop limité. Tu as ton petit loyer que tu payes là, ton petit loyer 50 000 ans, tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Malachi 3, c'est avant le, la dernière partie qui est avant Matthieu dans la Bible. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Malachie 3, verset 11. Je peux avoir la fin du verset 10. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Parfois je reste vais méditer. Je cherche la position sur le lit. Je me lève même, je cherche la position. Donc en fait. Voilà le premier, votre salaire arrive. Beaucoup d'entre vous, vous avez vu qu'en septembre, là, vous n'avez ri, rien de gâté dans votre maison. La voiture ne s'est pas gâtée. Personne n'est tombé malade. Et là, le 1er septembre, tu avais sorti ta dîme. Ah yeah, yeah, yeah. Le 1er septembre, tu avais sorti ta dîme. Et quand tu comptes ce que tu as donné au mois de septembre. Hmm. Hmm. Mmh, hey. Oh, oh. Je vous ai dit que. Il y a une autre dimension c'est vrai que si beaucoup de personnes vous pas bon à la dimension là c'est la, la dimension 5d sur les papiers tu es censé avoir 250 000 le mois mais quand tu regardes tes dépenses à la fin du mois tu es dans 800 000. tu vois ce que tu as mis de côté tu es dans 300 000. tu dis Quelque chose s'est passé. Le spirituel ne peut pas. Tu ne peux pas comprendre. You cannot get it. Mais tu dois seulement faire. Si je ne répands pas sur vous. Donc, voyez un peu. Il pleut actuellement à Douala. Si vous êtes à Douala, il pleut. La pluie est en train de tomber là. Il dit paye ta dîme. La pluie va tomber sur toi. Imaginez si chaque goutte de pluie qui est en train de tomber actuellement contonnait 10 ou 15 ou 20 ou 50 euros. Une goutte, 100 euros. Une goutte, 100 euros. Laissez un peu ça tombe. Et il y a des gens sur cette terre que toutes les secondes, 100 euros rentrent dans leur compte. Je veux, je veux casser votre... Je, I, want to, I, want to, I want to smash your belief. Je vais casser la tête pour votre compréhension là. On vous a trop limité. Tu sais, ne dépense pas trop. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Bonjour et bienvenue. Dans la ville où vous êtes, dans le pays où vous êtes, il y a les gens. Quand ils se lèvent, ils dépensent. Il se fatigue, l'argent revient encore, oups, ça rentre le compte. Je dis, mais qu'est-ce qu'il peut encore faire On peut aller où On va à Dubaï, on va, on va où On va en Suisse, on va, on va où Dans votre pays. Écoutez-moi bien, là où vous êtes. Et vous êtes là, vous n'arrivez même pas à manger aujourd'hui. Vous êtes là, le loyer, le premier là, yeah, yeah, le loyer, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. ce n'est que le sec que je pourrais. Hmm. I want to get you blessed. Je veux que vous soyez béni. Qu'a compris la dimension C'est le genre de dimension que tu lances un projet, tu as de construire à la maison. Tu vas acheter le terrain. On te dit que le, le mètre carré ici, c'est 30 000 tu Dieu te dit que je t'ai dit d'acheter, tu vas acheter 1000 mètres carrés là-bas. Tu dis, ok God. Deux jours plus tard, quelqu'un te dit, je vais te connecter à une femme qui a devant son terrain, elle a acheté ça, ça fait 40 ans. Elle fait seulement à 12 000 francs le mètre carré. Dans la zone que tu voulais, on t'a dit que c'est 30 000. Tu as payé ta dîme au début du mois. Oh, thank you, Seigneur, je t'en prie, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de tes enfants. La dîme fait que tu arrives aux impôts, on te dit bonjour, marraine reine Meca. Tu arrives aux impôts, on te dit, madame, pour cette année, vous allez payer, vos impôts seront de 2 millions. Tu as payé ta dîme, en sortant de là, tu crois un homme, il te dit Attends, je vais te connecter à mon comptable. Le comptable te dit Mais madame, regardez, ici là, le monsieur des impôts voulait vous escroquer, l'abbé, mais vous n'avez pas besoin de payer ça, de remplir seulement, déclarer comme ça. Ce n'est pas le faux, hein. Tu te retrouves à te payer 700 000. Alors qu'on te disait 2 millions. La dîme fait les choses. Parfois, je, vous savez quoi Ce que je vais faire, je vais collecter les témoignages. Je vais venir les lire. Parce que parfois, vous restez comme ça, là, vous vous dites... Elle veut mon agent. Hein? Eh, T'es 150 000, 200 000 là. 200 000, tu sais en combien d'heures, de, de, moi, je dépense 200 000. Arrêtez. Parfois, Parfois, vous devez... Sortez de votre bulle. La dîme fait que souvent tu dis, je veux un frigo américain. Ok, j'ai vu le oui, c'était 800 000, oui. Je vais acheter ça aujourd'hui. Quand tu arrives au shop, oh, bonjour madame, oh, nous avons les promos aujourd'hui. <rire> 400 000 ce propos aujourd'hui, madame. Garantie de deux ans, s'il vous plaît. Tu viens d'économiser 400 000. Je veux vous amener dans un autre niveau spirituel. Arrêtez, arrêtez. Oh Seigneur, on te dit qu'on peut pas te donner le visa. Tu n'as pas tous les papiers qu'il faut, tu sais. Ne pas me pas demander, n'espère même pas. Hey, je paye ma dîme. Listen, mon cas est différent. Tu vas, tu déposes ton dossier. Le jour où tu arrives, la secrétaire regarde ton dossier. Elle ne sait pas pourquoi elle t'aime. Ta tête lui plaît. Madame, vous savez quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais euh, je vous aime bien. Je vous aime bien. Thank you so much. Thanks for the compliment. Je vous aime bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous aime. Bonjour, bonjour. Good morning. Vous savez quoi? Votre application, je vais mettre un mot particulier dessus. Oui. Ouais. Je vais vous donner le numéro d'un monsieur, oui, oui. Il va savoir comment écrire votre lettre de motivation. Tu vas voir le monsieur, tu vas me donner l'argent. Il te dit, non, c'est elle qui t'a référé, c'est une bonne amie à moi. Elle m'a dit que tu es une très bonne amie à elle. <rire> je l'ai rencontré seulement hier. <rire> ok. Deux semaines plus tard, tu as ton visage dans ta main. Écoutez, il y a une dimension de faveur que vous ne connaissez pas encore. Tous vos emplois vous ont des mots de tête. Quand on fait le problème à la banque, c'est votre compte qui est bloqué. Tu as tous les papiers. Hein? Madame, on ne sait pas pourquoi. L'impôt fait, ils font les euros aux impôts, là. Ils viennent ici à ta boutique alors que tu as tout payé. Sur le papier, on voit que tu n'as pas payé. Ha ha Hé hey! Parce que quand... <rire> j'ai envie de sauter, j'ai envie de danser. <rire> Octobre, ce sera la chimabellue. Seigneur, Seigneur. Ça fait dix ans que vous l'achetez le terrain. Le mois d'octobre, si vous allez acheter. Demain. En fait, les prophétistes, je, je n'aime même plus que vous... Je n'aime même plus les Amen, Amen. Parce que je sais que c'est ça. le genre d'amène que la personne va dire amen après va s'asseoir? et hey, Seigneur, est ce que tu vas me le faire hmm. what j'ai vu les choses dans ma vie oh seigneur quelqu'un te dit tu sais je peux te je peux changer ta vie moi je peux je peux je peux prendre ton visage J'ai mon ami au canada oui viens me voir je veux te connecter avec lui tu passes chez lui deux trois fois tu vois que le plan de l'homme c'est la, tu es un peu un décepticon. Dieu te dit que est-ce que tu as besoin de lui voilà le premier, tu sortes ta dîme, bam, tu payes Dieu te dit ne pas plus le voir ne pas plus chez lui d'accord, tu ne pas plus trois jours plus tard un de tes amis d'enfance ça fait 15 ans il cherche ton nom dans sa tête. Il tombe sur toi sur Facebook. Il dit, ma copine, je te cherche depuis. Je suis maintenant au Canada. Je fais dans le Forex. Le mois passé, tu cherchais quelqu'un qui devait te connecter à quelqu'un au Canada dans le Forex. Ah, Seigneur, Seigneur, parle-le. Bonjour, bonjour. Vous n'avez pas besoin de me mettre les likes, mais me mettez quand même. Mais je sais que les gens qui, il y en a pas mis, vous ne commentez même pas parce que vous connaissez. Donc, on n'a pas besoin de vous parler pour la dîme mais vous connaissez ce que Dieu a fait dans votre vie et ce qu'il fait encore. Vous connaissez. Donc le genre que tu ne veux pas discuter avec quelqu'un, dès que ça entre, ça fait comme ça là, pam, tu fais pam, tu fais ta dîme parce que tu connais. Que ma prochaine paye, mon prochain argent qui arrive dans quelques heures là, j'ai reçu l'autre à 7 heures, l'autre qui viendra peut-être à 14h. Je n'ai pas de promesse de paiement. Personne m'a dit l'argent. Mais ce qui arrive à 9h là, il faut que le m'a dit maintenant. Le Seigneur, il nous charge quotidiennement de paix, de faveur. Qui loads us daily with benefits. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire que chaque jour il y a un pain. Mais Seigneur, je suis habitué à recevoir ma paie une fois par mois. Depuis quelques semaines, je fais que vous dites sur la page c'est là que vous allez arriver à un niveau où hein, Ça c'est avant la fin de ce mois. Chaque jour, l'argent va dans votre compte. Chaque jour, tu te connectes le soir. 2000 euros. Le lendemain, 3000 euros. Après demain, 2500 euros. Après demain, tu dis, yay. Après, tu as encore une, une idée de dire, que non, yay, mamie, c'est Qu'est-ce qu'il y a de différent entre vous et les gens qui reçoivent un million de dollars chaque jour? Ils n'ont pas le cœur qui bat comme pour vous. Et il n'y a et non, pas le qui va comme vous. Moi, je veux des hommes et des femmes d'action. Écoutez, soyez le Jacques. Avant que ta tête me dise qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, il y a des moments où, dans le sommeil, je paye ma dîme. <rire> je paie, je me couche, je dors. Je me réveille et vois qu'il y a deux dépôts dans mon compte. Donc je fais Rosala, un œil, un œil, opération un oeil. Tu vois quand tu t'es tapé dans le noir là, tu vois Rosala? Après tu reçois le message que c'est parti. Tu te couches, tu dors. Le matin tu te réveilles. Que dès que tu as payé, ta dîme, laisse plus ça bouger quelqu'un quelque part. que Lève toi, tu la payes. Lève-toi, tu envoies maintenant. Même le compte, même les, les, les systèmes bancaires. Donc, le genre que la machine même électroniquement. La machine se rappelle que ton nom sort seulement sur l'écran de quelqu'un. Ping. Le spirituel est. Je hey, hey. n'ai même pas parler de l'aspect santé. Je suis seulement sur l'argent. Ne dis même pas qu'on vole Dieu, on se trompe soi-même. Valérie, je devais un peu effrayer les gens. Beaucoup de personnes ont entendu parler dîmes, ont entendu parler. Euh... Euh... Tu ne voles pas Dieu, tu te voles toi-même. C'est un peu comme si tu vois Bill Gates, tu vois quelqu'un avec une fortune de. Ou bien Jeff Bezos. Quelqu'un te dit qu'il a 300 milliards de dollars. Tu dis non, moi, je ne vais pas lui donner. Je ne vais pas lui donner euh, euh, 100 000. Écoute. Ou bien non, tu ne voles pas Dieu. Dieu a l'or et l'argent, le ciel et la terre. Tu vas tu le.. Ou parlez de quoi? Arrêtez de faire comme si Dieu c'est un mendiant qui est dans la rue avec le. Il fait tching tching. Ayez pitié de moi s'il vous plaît. Tching tching. Payez votre dîme, s'il vous plaît. Madame, il n'y a rien pour moi. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous avez vu. Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Dieu. Donc Dieu manque. Je vous ai dit au départ que Dieu donnera de toutes les façons à la personne à qui il vous dit de donner. Donc ne vous inquiétez pas. S'il si a dit à quelqu'un que va construire église, fais ça. Et que toi il t'a parlé que va donner à tel ministère, va donner à telle personne. Ne donne pas. La personne va toujours faire ce qu'elle t'appelle à faire. À un moment quand je m'appelle quand Dieu m'a mis ça à cœur, ça m'énervait. Ok, ça veut dire que si je ne donne pas à l'église aussi. Comme ils sont en train de prévoir d'acheter trois buildings là. Lui m'a toujours acheté le building. Dieu dit oui. <rire> non, higher level. Tu sors de ta petite personne. C'est un tu voulais trop. Ouais, je n'ai pas l'argent. Ah, je reçois mes cadeaux. La reine me cache. Je n'ai même pas vu. Je reçois mes cadeaux d'octobre. <rire> je reçois. Je n'ai pas dormi la nuit hier. Vision, projet. Boa noite Jesus eu... Oh Jesus Oh Jesus ah. Ah. Bonjour a todo mundo Oh Senhor y en a parmi vous, quand vous regardez ce que vous avez fait dans les quatre dernières semaines en août, vous ne viviez pas dans l'environnement que vous aviez, vous avez maintenant donc quatre semaines 31 août, 30 septembre. Regarde autour de toi What? Wow. tu as acheté ça, tu as acheté ça, tu as fait ça, tu as fait ça qu'est-ce qui s'est passé? La dîme change la façon dont tu vois la valeur de l'argent. C'était parmi vous quand j'ai dit 200 000. C'était quand je dis 20 millions. Mais 20 millions, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Alors que le mois passé, quand on te disait 100 000, tu disais, oh, j'ai pas 100 000. 4 semaines plus tard, on te dit 10 millions. Tu dis, ben voilà, allons-y, voilà. c'est combien là bas le terrain là? Oui, oui, on a acheté ça, oui, oui. Quatre semaines. La team change ta vision. Comment toi tu te vois? Est-ce que tu te vois comme un criquet devant un géant? Comme les enfants d'Israël, quand ils sont allés explorer la terre promise. Seigneur, ils sont trop grands pour nous, vraiment. On était comme les sauterelles devant eux. Quelques temps plus tard, ils repartent. On peut prendre la terre. We are well able to do it. Qu'est-ce qui a changé? La vision. Les mêmes géants sont là-bas. Les mêmes personnes sont là. C'est un parmi vous. Hein? Dieu vous a dit de faire certaines conférences, d'aller dans certaines affaires, faire certaines trucs. Quand il vous a dit vous avez cru, après, oh Seigneur, je ne peux pas. Ouais, je ne peux pas. Vous allez pouvoir faire. Seulement que votre vision va encore revenir. Tu te lèves le matin comme ça là. Je vais ouvrir le compte bancaire. Avant, quand tu voyais 100 000 qu'il faut pour ouvrir le compte, là, 100 000 pour toi, il fallait que tu économises même pendant trois mois pour avoir 100 000. Aujourd'hui, là, en un jour tu portes 100 000, tu pars, tu donnes. Tu, ta caution pour le pour commencer le compte, ce n'est même plus 100 000. Tu déposes 1 million le premier jour. Alors qu'il y a de cela 6 semaines, tu ne pouvais pas penser à ça. Alors qu'il y a cela trois semaines, tu ne pouvais pas. Tout ce qui a changé, c'est ta vision. Quand ta vision change, ce que tu demandes aussi aux gens change. Avant, tu ne pouvais pas dire à quelqu'un que... Ok, je t'ai donné ma prestation, non Non, moi, 5 000 francs, c'est Non, tu sais, moi, je fais ça pour Dieu. Ne t'inquiète pas. Non. Non. J'annonce même en passant, déjà, je ne fais plus les consultations. ouais. Tous ceux qui ont payé, parce que j'ai vraiment, j'ai une, une ligne au moins de, j'ai au moins 7 ou 10 personnes qui sont en file d'attente. Je fais plus les consultations. J'ai élevé le niveau de certaines choses que je fais. Donc, c'est juste comme ça en passant. Je suis tellement occupé Je suis tellement occupée. il n'arrive plus à tenir. Les trois derniers jours, je n'ai pas pu consulter quelqu'un. La dîme. Je crois qu'il veut faire une chanson sur la dîme. Oh la dîme. La dîme. La dîme. Non, attendez. Je, je cherche le bon. La dîme. Mmh, attendez. On va trouver. On parle d'une maladie, ça disparaît seul. Ouais. j'ai même pas encore touché sur la santé. Je vous dis que je suis en gros seulement dans les finances. et moi m'en passer, je suis vais passer sur la santé. Et vous allez voir que. Ce dont l'argent est tellement. Il y a un niveau où. Tu ne penses même plus à la maladie. Donc, quand tu as le pied fait mal, le pied fait mal. Tu passes seulement, tu passes. Donc, la maladie n'est même plus. Tu as vu quelqu'un qui a beaucoup d'argent, une belle voiture, bien sapée, tout ça là. Il te dit qu'il a mal à l'estomac. Tu sais, j'ai mal à l'estomac. Non. Prospérité. La prospérité, c'est pas seulement l'argent. Faveur. Santé. Vision. Et écoutez, ce que vous avez maintenant, ce n'est rien comparé à ce que vous allez avoir. C'est pour ça que cherchez la vision, plus que vous ne cherchez... C'est ma mieux. Hey, Donne-moi mes 50 000. Il y a des gens qui veulent pardonner leur dette aujourd'hui. Pardonnez leur dette aujourd'hui. Que... Tu ne me dois plus rien. Va en paix. Parce que pense à mon argent... Je vois les 300 000 que tu me dois là à chaque fois. Je pense à ça. Non. Ça bloque mes 1 million qui voulaient venir depuis. Va en paix. Non, non, non, je te dis, je vais te donner. Non, non, non, non, non. J'annule ta dette. Ah, des cancer, il y a dette. Oh, la dîme. La dîme. J'ai pas fini de lire. Malachi 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que chez tout le monde, il y a quelqu'un qui vient pour dévorer. Quand vous refusez de payer vos dîmes, il y a les mois où... Est es, donc, si tu ne payes pas ta dîme, tu es censé perdre au moins non, ton frigo va se gâter. Ta voiture. On va venir voler ton appareil. Tu vas oublier ton téléphone quelque part. Tu te retrouves à la fin du mois que tu as perdu ça, perdu ça, perdu ça, perdu ça. Si ça t'arrive fréquemment, check si tu payes ta dîme. Si tu payes déjà ta dîme, check. Et la dîme, ça vient dans tout. Hein. Je reçois mon salaire, c'est un mais je paye ma dîme. Deux jours plus tard, je reçois 100 000 francs de quelqu'un. Je paye ma dîme. Trois jours plus tard, je reçois encore 300 000 de quelqu'un. Je paye ma dîme. C'est la dîme que tu payes qui prépare ta prochaine entrée d'argent. C'était pas que vous êtes trop dur avec vous-même. Pardon, mettez amen sur ma vidéo. Mettez amen. C'était malheureux, vous êtes trop dur. Et si je dépense ça, ça va encore venir. Je vais prendre l'autre mot. parmi vous. Dieu a déjà dit à quelqu'un même cinq fois que donne l'argent à la fille. Mais parce que tu es dû avec ta dîme. Quand la femme, la femme la pense à te donner l'argent ou à te transférer l'argent, il y a un problème qui se passe. Quelque chose se passe, elle change d'avis. Tout se passe dans le spirituel. Avant que ça ne vienne vers toi, ça te traverse même cinq poches. Ta dîme débloque les cinq poches là. Ton patron devait prendre à son banquier. Le banquier devait prendre aux au, au, au, au gens à qui, les, qui devaient à la banque. Les gens qui devaient à la banque devaient prendre à tel endroit. Donc, ça remonte sur cinq poches avant d'arriver chez toi. Débloquer, débloquer, débloquer, débloquer. Maintenant. Cherchez le bon endroit pour payer votre Dieu. Demandez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, est-ce que tu as donné à la femme si Moi, je suis toujours le check. Checking point. Où est-ce que je suis nourri spirituellement Si tu es nourri quelque part, tu portes ta dîne, tu vas donner ailleurs. Ne te dérange pas. Ne te dérange pas. <rire> Babe, don't worry. Do not worry. Do not worry. Il y a des gens qui n'ont pas de résultat chez qui vous donnez vos dîmes. Vous tapez dans l'onçon là. Ouais, c'était vraiment... vraiment de, de, en 1999, c'était elle qui... Ce n'est pas l'ancienneté. C'est la connexion. Il y a des endroits où vous payez votre dîme. La période de là. Donc tu vois comment ta vie changeait. Donc quand tu donnes comme ça, que pam, ça fait pam pam. À un moment tu commences à dire que ah, je paye ma dîme là, elle est, Elle n'est plus même pas pour moi. Depuis cinq mois, je te donne la dîme, tu fais comme si tu n'aimais. mais moi, elle part. Pas, bim bim, pas, pas, et eh? <rire> ouais, souvent je les rire que, que je sois, mais d'un moment, me dit ouais, <rire> ouais, ta dîme doit se joindre à ta foi. Et il y en a parmi vous, like, moi je suis pas religieux, moi, moi je suis pas religieux. Je suis allé chez une, un contexte, dans un contexte bouddhiste. J'ai écouté une fois une femme en priant. Elle va te dire, je parle de Bouddha, la la la, le Tao, le tout ça. Elle parle de la dîme. Je l'écoute, je dis what J'étais à l'Église quand écouté les pasteurs me parler de Je viens ici, toi la femme tu parles dîme encore. Ah ah, c'est comment dîme Tu me suis tout Lisons. Verset 11 de Malachie 3. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Il y a quelqu'un qui sort pour détruire les plans de ton business. Ça t'est déjà arrivé, tu planifies quelque chose. Oui, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu sors, tu vas chercher le magasin. Dès que tu, tu commences à sentir problème. Tu fais dans l'agriculture, tu sèmes. Après, on te dit qu'il y a une qualité d'insecte qui est venue, ça ne fait que ronger les un côté de tes fruits. C'est spirituel. Quand tu paies, t'as dit, mais tout ce qui est attaché à toi, tes enfants, ton business, tes employés, ta maison, ton, ta voiture, Pff, quoi d'autre? Tout ce qui est attaché à toi, que tu touches ou que c'est pour toi, ou que tu dis que c'est ma, c'est mon. C'est influencé, et impacté. Ton compte bancaire. Ton téléphone. C'était ma vie pour on téléphone, ouais, pouf, ton téléphone, ça, ça, ça, ça meurt. I lay hands on my phone, you know. J'ai exorcisé mon, mon téléphone. Chakarabakasaka, au oh, nom de Jésus. Bzz. Je priais mon, mon, mon, mon frigo. Hein. J'avais un frigo américain en Angleterre. Et ça, c'était encore les périodes où la galère me touchait. J'ai un grand frigo. Hein. Mais tu ouvres comme ça, là, c'est vide. Tu vois le bobolo. Peut-être 2 millions d'eau comme ça, là. C'est tout. Avec 3 œufs. J'ai bien précisé, là où tu es nourri spirituellement, c'était parmi vous, ce pas à l'église que vous êtes nourri. Le pauvre à qui tu donnes ta dîme là, est-ce que tu reçois spirituellement quelque chose de lui? Parce qu'après la dîme, maintenant, il y a ce que tu donnes aux pauvres. Il y, a il y en a parmi vous, c'est même 30% de vos revenus que vous allez donner. 10% dîme, 5% offrande, 5% orphelinat, 5% euh, ma, ma, ma mère, ou moi, ma grand-mère. 5%, mes neveux. Tu te retrouves en train de sortir même 35% de tes revenus. Donc, on ne se limite pas à 10%, s'il vous plaît. <rire> ouais, je vais vous faire dépenser. Vous allez vous. <rire> ouais, Seigneur. 10% te dépasse déjà. Et moi, il vient de te dire que tu vas dépenser euh, 35%. Non. Non. Yes. Yes. Il y a même 5% que tu vas dans ton quartier, il y a un lampadaire qui manque. Tu sens 100 000, tu réparer mon lampadaire là. Chaque fois que quelqu'un passe là-bas, ça l'illumine. Il dit merci Seigneur pour la vie de la personne qui a fait le lampadaire. Voilà la bénédiction qui vient sur toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Pas qu'ils ne connaissent pas dans le sens c'est juste qu'ils ne sont pas là. Jésus te bénisse. Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Dieu m'a dit que mais ils sont connectés tu vas voir peut-être Bill Gates il va te dire que je donne 40% de mes revenus pour telle cause toi tu vas rester tu vas dire ah moi vous n'avez pas encore commencé à donner souvent je reste sur ça tu me dis il y a un moment où tu vas sortir même 2 millions de francs c'est pas comme ça là tu fais le don là-bas, tu fais ça avec. Et quand tu sors, ça, ça ne, te... ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Et le mois là, l'argent qui va entrer dans ta poche, Généralement, tes revenus, c'est par ben, mois, supposons 4 millions. Je te mets au challenge, Tu porte 2 millions, tu donnes. Le mois, là, tu fais 6 millions de chiffres d'affaires. Tu dis, What? Il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. On a. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Stéphane. On I want to blow your mind off. I'm here to blow your minds. I'm here to blow your minds. Enlevez-moi les limitations. Remove the barriers. Il y en a parmi vous, vous n'avez jamais rêvé que vous pouvez acheter une maison en cache quelque part. Tu portes de 100 millions, tu donnes à quelqu'un. Moi, comment It's coming, babe. Ça arrive. Ça arrive. Yes. L'argent est le matin, c'est là. chai. Ou octobre aussi, ce sera que quel niveau encore là Déjà que les 4 semaines de septembre, c'est la. Hmm. Même jusqu'à la dernière heure de septembre. C'était le roi. Les idées, les collaborations, les ceci, les projets. Tu sors pour aller faire un truc que d'habitude, ça prend trois semaines pour faire. On te fait ça là là là, ça 23 trois heures qu'on finalise avec ton papier, on t'envoie ça. Alors qu'il ne travaille pas la nuit. On dit madame c'est confirmé, venez ça m'a demain. Oh. Ah God is about to do something. Il va inscrire votre nom dans la, dans la tête de votre banquier. Madame Kourou, madame, madame je ne sais pas pourquoi je pense beaucoup à vous, mais est-ce que vous savez que. Euh, C'est vrai que ça fait seulement trois mois que vous êtes avec nous, mais je, je, je ressens l'envie de vous proposer ça, madame. Ah! Aïcha Chocola. Sensible à la misère. Ça, quand je vous entends parler là, c'est un peu genre... Quand tu es sensible à la misère, tu ne rentres pas dans la misère des gens avec eux. Je reste dans mon palais, je te bénis. Écoutez-moi bien. Je reste dans mon truc, je te bénis. Je n'ai pas besoin d'aller pleurer avec toi, ni... Je n'aime même pas avoir le mot misère. Et ne donnez pas parce que vous avez pitié de quelqu'un. Non. Nah. Tu vois quand tu sais que tu vas donner. Tu, tu, tu, like you're excited, you're like mm, I feel like mm, I'm gonna give. Huh, je sais pas pourquoi mais je, je vais faire un don. Hey I'm about to give. Pas le genre Vraiment, je sais pas pourquoi, je Ouais, comment tu peux souffrir comme ça? Comment quelqu'un peut souffrir comme ça? Quoi? Je suis contente. Je, I'm about to give you something, babe. Et juste en passant, quand vous donnez, ne donnez pas petit. Donnez quelque chose que ça peut payer même un mois de loyer à quelqu'un. Ne faites pas le genre de don qu'elle va aller acheter le biscuit à la boutique. Ça, pff, Commencez à être le Jacques C'est ce quelqu'un son anniversaire. Tu dis, j'achète toute la boisson de l'événement. C'est moi qui achète. Pas le Jacques. Ouais, je vais te faire un petit cadeau de 2000 francs. <rire> tu vas manger pour 10 000 à la fête. That's too small. That's small mind. Il faut devenir le Jacques quand on dit que Jocelyne a donné quelque chose. Ouh, j'ai hâte de voir ce qu'elle a donné. Qu'est-ce que Jocelyne a donné Ouh. Depuis que je suis né, on j'avais fait ce genre de cadeau. Vraiment, merci. <rire> ah, mais je suis toute contente. Ça me faisait plaisir de te donner, hein, tu sais. Changez votre mentalité. Hé mmh. mmh. mmh. mmh. hey. Hey. j'ai toujours des musiques dans ma tête <coughs> Continuons La vie ne sera pas stérile Dans vos campagnes Est-ce que vous savez qu'il y a des gens Que vous vous investissez dans quelque chose Tu fais, tu travailles dessus Après ça ne donne rien Ça veut dire qu'il y a des projets Que l'ennemi a pour toi Tu as dépensé 2 millions Pour demander le visa là tu as tout fait, tout et après. Dernière minute, ça fait un pion. Et l'argent n'était pas remboursable, s'il te plaît. Tu as, tu, as fait, tu as fait le crédit de 2 millions à la banque. Maintenant, tes 12 prochains mois, il faut que tu rembourses. Avant de voir comment tu vas encore faire pour reprendre. Ça veut dire qu'il y a un dévoreur qui sort pour manger ton fruit, pour manger ta récolte pour manger tes attentes. Parce que, quand je vais, quand j'attends un fruit, pour manger même ta grossesse, parce que Dieu me demande l'image des, des, des euh, fausses couches. Tout ce que tu attends, que tu es censé avoir ça comme ça, ça disparaît. Ça, ce n'est pas Dieu. Bonjour Brigitte. Il y a quelqu'un qui sort pour détruire les fruits de ta terre. Il y a quelqu'un qui sort pour rendre stérile ton travail. Analysez votre passé non. Avant que vous ne tombiez sur mon, sur mon, sur mon m, m, ma page. Oui, on trouve que ton passeport a un problème. Oui. Bonjour, bonjour. On te dit, tu, tu ne savais pas d'où le problème l'a sort. Et quand ça va tu dis, ah, je savais, je savais. Je savais. Je veux vous tourner l'esprit de telle façon que, quand vous partez donner, vous savez que vous savez que vous savez que ça va donner. I know that I know that I know. This shit is gonna work. You know what? This shit is gonna work. I'm telling ya. J'ai eu un projet là que je n'ai pas encore fait le genre là dans ma tête. Ce matin, à 4 heures, Dieu me met ça à cœur comme ça. Là, je saute, et fais, yeah! Vous, <rire> si vous dormez avec moi, vraiment. J'ai dit, ya ya ya. Il me dit, après, il me pensait comment ça béni. Oh, oh, je sais, tu n'es pas encore parti là-bas. Tu n'as pas encore fait ça. J'ai dit, toi, tu sors nous. Get behind me. C'est Ethan. Satan est là-dedans, hein? Le genre de pays que tu n'as jamais osé demander le visa parce que tu te dis qu'on ne peut pas te donner là. Hein? Hein? Ça a commencé où? Dans ta tête. Je me rappelle quand j'ai demandé le visa pour aller en Angleterre. C'était en 2008. Je suis arrivé en Europe du pays. Je voyais toujours les enfants des riches qui partaient en Angleterre. Oh wow, hein? you're so good. You know, yo yo I just, you know, your dad, he has so much money, you know. La caution c'est 18 millions. Il dit how? Mon père, ne peut, hey, mon père ne peut pas mettre ses 18 millions pour moi. Moi, il savait qu'il a commencé à scellé. J'arrive en France, en, en, en Belgique. Et vraiment, je remercie Dieu pour le père de ma fille. J'ai un bébé qui a dit que... Il a une foi. Chai Ch'aille Ch Il avait seulement 22 ans. Il me dit, est-ce que tu sais que tu peux avoir... Toi, tu peux venir à Moi, Je ouais. Donc regarde, c'est là Ok, tellement on est tombé à l'époque sur un monsieur qui faisait, il te, il faisait tes papiers. On lui a donné je rame. Je me rappelle absolument pas. J'ai fait mon premier job étudiant là-bas pour l'été. Là, j'ai eu 1500 euros. J'ai payé mon inscription 700 euros. Voilà, donc il est tombé sur. Il, il a eu pour ami le directeur d'une école. Il avait 22 ans, mais il est, il est, ses amis, c'était le directeur d'école en Angleterre, il laisse comme ça. Il dit, j'ai un ami, c'est là qu'il y a à l'école, il va te faire la lettre tu vas venir. L'école était agréable. Là, j'ai ma lettre d'école. Alors que pour avoir la lettre normalement, il fallait me fallait au moins 2000 pounds que j'ai payé. Je crois qu'il nous a donné la lettre gratuitement. Quand il devait arriver, maintenant, je devais donner peut-être 700 pounds pour payer la pension, après payer chaque mois. Après, mon, la plus période où j'ai un ami qui m'écrit, il me dit, est-ce que tu sais que moi j'ai mes papiers pour aller au Canada Voilà, il me montre le processus par lequel il est passé. Je dis tout aussi tu peux faire ça. J'ai fait mes papiers en trois semaines et je n'ai même pas dit à la personne avec qui... Je crois que ma tante était décédée, donc je... on était à la maison. La... J'ai fait mes papiers, je n'ai pas... pas dit à quelqu'un de ma famille. Je suis parti déposer comme les blagues. On m'a donné le visa comme les blagues. Je me prend le passeport et regarde. Je dis que mince, la vie c'est là. Peut-être que vous parlez, on n'a pas 50 000 à votre compte. Quel est le pays que Dieu vous met à cœur maintenant là Quand il vous parle, là? maintenant, écrivez cela. You, you know, you don't understand me. You know, I'm, I'm, I want to take you to this planet. Come with me, boy. Ce matin, je me suis dans le groupe de prière. J'ai dit Envoyez-moi les photos de vos voitures. Vos futures voitures là. Envoyez ça. Vos futures maisons. Envoyez-moi ça. To do. Et je vous annonce que les maisons que vous m'avez envoyées là ce sera l'une de vos maisons ce sera pas like the house like this is the house, house. non ce sera l'une de vos maisons écoutez moi bien one of Je crois que déjà pour l'instant je n'avez même pas la foi de croire que tu peux avoir une maison de 300 000 euros je viens te dire que ce sera l'une de tes maisons. Hé, hey, la fille, c'est là. Tu veux m'amener où Tu veux m'amener où Oui, je t'amène. Ça ne fait que quatre semaines que tu m'écoutes. Boy, en décembre, quand tu vas arrêter ta vie. Oh, Jesus. Nathalie, États-Unis, là, ne t'inquiète pas. Je, je t'ai envoyé un message avant de faire le direct, sinon. Je vais t'appeler après ça. Il y a les choses. Il y a les choses. Il y a les choses dans le sac qui se préparent. La sauce est prête, il faut venir manger. J'ai envie de courir aujourd'hui, j'ai envie de sauter, j'ai envie de.. Ça c'est un premier. Ça c'est un premier. Chey, Jesus. Hmm. Hmm. Pourquoi il reste aussi Il me dit que si un jour je vois le lion, je vais rugir le lion, là, va fuir. Je vais le voir, il va te pardon. Des... <rire> Excusez-moi, je me suis trompé de route. Attendez, papa, là-bas. Ouais. Il dit que certains d'entre vous, comme ça, je sens que votre corps ne tient plus, donc. Vous êtes là comme ça, là, votre corps. Aïe. Vous vous êtes déjà vu, hein? Où est la statue de la liberté? Oui. Avec les gros blousons, là, comme ça, là. De... Mais oui, vous êtes à la statue de la liberté quand même. Mm -hmm. C'était un, vous vous voyez à Toronto Oui C'était à Melbourne Boy Si vous n'avez pas le passeport, allez faire le passeport s'il vous plaît Première instruction Quand vous finissez votre passeport, écrivez-moi Vous me dites, j'ai à mon passeport Vous m'entendez Listen. Je suis là pour changer votre vie. Je suis sûr que ce que tu dessines, ce sera la même chose que Dieu m'a montrer pour toi. Mais je me suis ce matin, j'avais le feu matin Je vous ai dit que quand vous allez écouter mes vidéos, vous allez sortir, vous allez vouloir gifler quelqu'un avec l'argent. Mais qu'est-ce qui arrive à la fusie Tu prends un billet de 10 000 comme ça, tu dis pouf On dit, hein quand, enfin, quand les gens vont te voir arriver dans une pièce, ils seront tous contents. Seigneur, <rire> Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et on n'a pas fini le passage. Ah. <coughs> Vous voyez comment un texte, deux, je n'arrive pas, depuis là, il se marche sur deux versets. Deux. Je me rappelle la première fois que je suis arrivé en bas de la tour Eiffel. La puissance de ce monument. Like, ça fait quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai toujours vu la chose aussi à la télé. Et je dis qu'il y avait quelque chose. Oh, chakarabaka, sakarabaka, son tarabacha. Hey, je vous vois en train de voyager dans le spirituel. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de. Wow. Avant la fin de l'année, il y a beaucoup de personnes qui m'ont voyagé. Je vous dis, je sais. Like. Yay! Yeah. Vous savez, j'ai envie de sauter, j'ai envie de sauter, là, c'est, c'est, wow, recevez vos voyages s'il vous plaît, recevez, recevez, recevez, recevez, même pour ceux que j'entends vos voix, je n'ai pas l'argent pour le passeport, ce qu'il y a dans ta main là, va faire, quand tu seras à Yaoundé pour faire tes photos, tout et tout là, tu vas voir, La foi, hein. Hey! la foi. Je suis en train de vous amener une autre dimension de la foi. La dimension qui fait que tu as 3 millions dans ta main. Dieu te donne un projet de 2 950. Le transport c'est 50 000. Tu te lèves, tu peux faire. Tu arrives, tu fais le premier paiement, 1 million. Tu regardes ton compte le soir. On a viré 2 millions. Tu dis, hey! Demain, tu vas encore un million. Tu regardes le soir, on t'a viré 2 millions. Tu dis. What's happening? Est-ce que j'ai accès à une machine virtuelle là? C'est le cash machine? Ah! Il dit que j'arrive pas à tenir te en place. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Seigneur. <rire> oh. Vos niveaux financiers sont en train d'être débloqués. Avant, il y a un genre d'argent que vous n'aviez pas imaginé que ça peut rester dans votre main pour deux jours. Tu as touché pour aller te déposer dans le compte de quelqu'un. C'était pour quelqu'un. Je vois ça multiplier par 5 dans ton compte et c'est pour toi. Et tu as payé toutes tes factures. Pas que tu as ça et puis tu dis que non, c'est pour payer telle chose. C'est pour toi. Le temps pour Dieu, ce n'est pas. Dieu n'a pas besoin de temps, il a besoin de foi. C'est pour ça que le monde là, comme il travaille pour que vous puissiez comprendre, croire qu'il vous faut le temps pour faire ça. Il faut le temps pour faire ça. Il faut le temps pour acheter le terrain. Qu'est-ce qui fait que tu n'achètes pas le terrain aujourd'hui? Tu crois qu'aujourd'hui, si tu as 200 millions, tu ne vas pas avoir une maison ce soir? Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. Excusez-moi. Hello? Excusez-moi. Vous pensez que si tu as 200 millions dans la mallette aujourd'hui, tu sors, tu dis que je vais acheter la maison. Tu penses que tu ne vas pas trouver une maison pour acheter? Même en Europe? Merci pour les compliments. Ouais. on vous a dit qu'il faut il faut 30 ans non madame vous voyez euh, il vous faut 30 ans pour avoir ça parce que euh, euh, oui euh, euh, euh, euh, euh, j'ai ma, ma cousine elle vit en Belgique elle a fait la même filière on a fait la même filière à l'école en Belgique nous, on est en Belgique on a fait la même filière à un moment, j'ai senti que mon appel est plus grand que je, je voulais pas finir le laboratoire. Mais elle, elle a continué. Elle et son mari, ils sont vraiment aisés. Je suis allé chez elle en 2016. Elle a dégoté une maison avec un jardin des sculptures derrière. Euh, il y a une fontaine dans son jardin. Elle a une maison avec le, le, le, la, le, le basement, la cave. Le grand floor, le rez-de-chaussée, le premier étage c'est le salon et la cuisine, la salle à manger. Deuxième étage c'est sa chambre avec pour son mari. Troisième étage c'est pour les enfants. Elle a obtenu ça avant 35 ans, s'il vous plaît. 2016, je restais en Belgique, à en Birmingham. n'y j'avais pas l'argent, Le Seigneur me dit dans la nuit que, voilà, il me montre ce qu'il m'a donné. Je cherche le ticket. J'ai vu un ticket à 25, 25 pounds, Charleroi. Euh, la compagnie là c'était encore quoi là? Une petite compagnie comme ça là. C'était bleu-jaune comme ça là. Si vous vous rappelez du nom, dites-moi. J'ai acheté le petit cave. J'arrive chez ma cousine. Elle me dit voilà, je viens d'aménager avec mon mari. Oh sa petite fille, c'est un an, c'est un cœur. Oh, elle est, on est tombé amoureuse l'une de l'autre. Oh, quand je suis arrivée chez elle, Dieu me dit que. Je veux que tu ailles dans toutes les pièces de la maison. Si tu regardes, Donc, ça s'avoue seulement. Après, il me dit, elle va prendre au moins 20 ans pour payer cette maison. Mais toi, quand ta part va commencer. Ça sera un tout de semaine. Et je dis, là, je, je vais, oh my God, j'étais tellement contente pour elle. Je lui dis, c'est quoi? Oh, ta maison me plaît trop. mais oh, je, je, je. je suis trop contente. J'ai mes cousines en Belgique. Non, non, on se connaît quand on se rencontre. Like, you know what? J'ai une autre cas aussi. Euh, elle a envers. Elle a carrément une petite rivière, un petit lac, je ne sais pas trop quoi, dans son arrière, arrière de sa maison. Et quand on voit souvent les vidéos, les photos, je regarde dans like. Je suis tellement contente pour la personne parce que il y a des choses que Dieu va vous parler de vous. Il va vous dire votre chose. Dieu ne cache pas ces choses. Il va vous dire. Et quand il te dit saisi Grab it. Dubaï. Tu vas souvent à la tu vas aller à Dubaï. Like. Tu prends ton... Tu réserves ton vol aujourd'hui, tu pars demain. Ah, gars, tu vas attendre six mois pour que les tickets soient moins chers. Là. Hein, hein. Tu ne vas pas chercher les basses saisons, les hautes saisons, les ceci. Et tu ne vas pas à Dubaï pour le business m'a dit que non je pars il faut que j'achète la marchandise pour compenser mon ticket il faut que je te boy boy ah. en tout cas recevez et c'est qu'il y a des gens qui ont reçu leur voyage leur maison des maisons pas une maison leur AVS. les voitures en fait si je peux croire pour une voiture pour ne pas pourquoi ne pas croire pour cinq voitures. <rire> Why not? Why not? Oh non, mais toi, tu exagères. Tu ne vas pas conduire les voitures. Je me rappelle en 2011, je suis allé. En 2009, je suis allée chez mon oncle. Il, il, il, il jouait dans Newcastle. Il était à Chelsea avant. Il allait à Newcastle. J'ai passé trois semaines chez lui. Je vais dans son parking. J'arrive d'abord. C'est la première fois que je suis entré dans une Bentley. Je crois que je vous en parle souvent. Et j'avais mes 21 ans là, voilà. J'arrive chez tonton. Il vient d'avoir la gare à la station, il me cherche. Vous connaissez le bruit de la belle, c'est différent non Il gare. J'entre. Je m'assois. La chaise dit welcome. Je dis hey. En fait, la chaise t'épouse. On arrive à la maison. Je vois, il y avait une dernière Mercedes AMG quoi quoi, je ne sais même pas le dire. Mais le genre que le moteur est tellement costaud que sur le côté vous avez des trucs comme des, des, des, des, des, des palmes pour respirer. Je ne sais même pas trop quoi. J'avais pas encore mon permis de conduire à l'époque. Il me dit voilà les voitures là-bas. Je vous ai dit quand vous venez chez moi en vacances, si vous avez votre permis, vous sortez avec comme vous voulez. Parfois quand on veut sortir le matin, quand on veut sortir le soir pour aller manger, on aller au resto comme ça. Il dit on prend laquelle? Là. Like. On prend la bendé, on prend la restée. Like. Ah. Et ce que le diable va faire, c'est quoi? Il va te faire, tu vas tellement souffrir, que quelqu'un ait pas les choses comme ça là. Tu ne veux même pas laisser que ton esprit parte là-bas. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas, parce que tu te dis, mm -hmm, si je crois, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas parce que tu ne crois pas. Girl, Ça ne se passe pas parce que tu ne crois pas. Souvent, vous devez même louer une voiture avec chauffeur. Tu vas donner 100 000 pour une journée. On te conduit, tu t'assois comme ça là. Ah. Et tu le dis aux gens. Parce que si tu te dis, tu as pris un mois de loyer, tu es parti donner pour une journée. Hein? Vous avez l'argent. Pardon il y a des gens qui ne veulent pas dire vos bon choses. Il y avait des gens qui ne veulent pas partager mes directs. Bon, le bout de chat. Ah ah Dernier truc avant que je fasse. Le Fermez les yeux. Imaginez-vous. Sur si votre plage favori. Je veux vous me donner les noms. Hein. Ok. Le sable de la plage là est que blanc. L'eau est que bleue ou verte. Tu es en train de marcher Le sable chauffe. Vous voyez. Vous voyez vous regardez le rivage comme ça, là. Tout au loin, il y a les palmiers. Votre hôtel est de l'autre côté. Le 5 étoiles de cet hôtel-là, de, de, de cette ville. Vous marchez, après vous décidez de vous, de vous asseoir un peu là. Ok, tu vas sur un petit, sur un, un banc qu'on a mis, tu te couches. Et devinez qui est à côté de vous. Bou est là. bou, Bou est avec toi. Premièrement, tu as le corps de rêve que tu as toujours voulu. Tu as le même piercing sur le nom. Hmm. a les abdos. <rire> Écoutez, je sais que vous avez déjà résolu à dire que. Bon, moi, il va accepter le gros ventre. On va faire comment Je sais que c'est ma portion en Jésus. Et vous, viens te dire, ma reine, tu as besoin de quelque chose d'autre? Oh non, non, non, ça va, vous, viens t'inquiète pas, viens te, viens, allez, viens te mettre à côté de moi. Mets-moi un peu de crème sur le dos, là. Nathalie, toi, c'est haie. Hein? je crois que toi, tu es ma soeur, je mets dans une autre dimension parce que... Oh, Seigneur! J'avais une amie comme ça en angleterre, on l'a vu la maman. Like, that girl of for crazy things, man. So, ma'am m'appelle comme ça là. Elle que je viens de me faire 5 000 pounds. Allez, on va faire le shopping. On va faire le shopping. J'arrive, elle, elle prend deux, elle me dit prends un. Elle prend deux, elle me dit prends un. Elle, elle dit que je vais te relooker, on va sortir ce soir. On sort, on va à Londres. Elle ou la voiture? Nous allons prendre la limousine Birmingham, Londres. On va faire la party. Photo, Elle arrive au donc elle est la star de toute la soirée. Elle n'était pas brune, s'il te plaît. Elle est noire. Elle rencontre. Oh, hey, hi. Ouais, Seigneur. Elle ne te connaît même pas. Elle. Mais pour le soir, si es, c'est ton ami. Vous finissez la fête. Elle achète la boisson, elle paye. Après, on rentre. On rentre dans la voiture puis on rentre à la maison. Donc, elle a vraiment, le cœur de la fille là, elle. Et elle ne te parlait pas de Jésus, elle. mais elle avait une capacité à se relever des situations. Et Elle était avec un très bon cœur. Elle là, c'est pas où elle était morte. Elle est morte. Non, là que imagine tu accompagnes quelqu'un pour faire son shopping. Elle prend les habits de 3000 pounds Elle paye pour toi pour 1000 pounds ou 1500 pounds et tu es à côté de la vie avec moi. Je sais pas si vous comprenez un peu. Passer à une autre dimension. Ah, Seigneur, je déclare sur notre mois d'octobre. Pendant que vous allez payer vos dîmes, vos offrandes, que vous allez faire vos dons dans, vos, dans les orphelinats, quand vous allez envoyer euh, ce que vous allez faire comme don aujourd'hui. Prenez Malachi Prenez Malachi Déclaré. What the heck, il est déjà 8h This is crazy Prenez Malachi Déclaré avec moi au nom puissant de Jésus, pendant que je sème cette dîme, pendant que je donne cette offrande au-dessus, je déclare premièrement, les idées, les opportunités, les écluses des cieux sont ouverts pour moi. Deuxièmement, je chasse tout le dévoreur de mes finances, de mon corps. Je déclare la santé sur moi, sur mes enfants, sur mes parents, sur mes cousins, sur mes employés, sur mes clients. Aucune personne, aucun de mes clients qui est censé me payer ne va avoir un problème avec ses finances ou bien. Tout ce que j'ai semé et que j'attends comme résultat, je reçois dans cette saison. Pas de ralentissement à mes projets. Votre foi porte ce que vous recevez. Ce n'est pas le pasteur ou bien l'Église à qui vous donnez. C'est ce que vous connaissez avant de semer. Maintenant, mettez Dieu au test. Seigneur, par cette offrande, je te mets au test. I'm testing you, God. C'est un parmi Vous devez faire des offrandes spéciales pour le pays où vous voulez partir là. Seigneur, je mets l'offrande ici parce que je vais partir dans tel pays. Crazy fate, mon, crazy fate. Je mets ça sur mes enfants. Seigneur, voilà l'offrande pour mes enfants. pourquoi tu donnes l'offrande des tes enfants, quelqu'un te contacte, oui. Euh, Prends-moi 500 000 pour les enfants. Tu vois, à la rentrée, je n'ai pas, j'étais un peu bousculé. J'avais oublié, je devais t'envoyer l'argent, j'ai oublié. Parce que tu viens de s'aimer 10 000 francs pour tes enfants, pour chacun de tes enfants. Ça, la, la faveur même de tes enfants, là, s'ouvre. Je vous amène dans une autre dimension. Vous contrôlez ce qui vous arrive. Premièrement, par ce qui sort de ma poche Je connais le Dieu qui m'a appelé. Je connais le Dieu qui me maintient. Je connais le Dieu qui accomplit ce qu'il a dit dans ma vie et dans la vie des gens qui écoutent et qui font ce que je dis. Je déclare Téléchargez une application, n'importe laquelle. Notez vos revenus de ce mois. Je vous le dis. Si votre mois d'octobre, si, vos revenus n'augmentent pas par rapport à septembre, et vous êtes salarié, et que c'est chez moi, vous avez payé votre dîme, recontactez-moi, vous, vous me dites que non, tu mentais. Je vous rembourse, je m'en l'autre dessus pour vous dépanner. Écoutez, testez Dieu s'il vous plaît. Testez Dieu. Tu as un dire, je n'ai même pas vu que tu as dit que je te teste. Testez Dieu s'il vous plaît. Comment tu peux pas la noter Taste and see that the Lord is good. Hey, hey. hey. Moi-même, ma, moi, ma je sais que le, la, l le, le, le, le moi, c'est là. Moi, je, je sais que je suis en train dans une autre dimension. Donc, maman. Parce que moi, moi, je rêve. Mais il y a, il y a des moments où... Moi, parce que moi, j'ai mes limitations. Hein. Tu vois, quand Dieu te réveille, il enlève ça, il enlève ça, il enlève. Il te dit, vois. Comme Abraham va dehors, vois. Qu'est-ce que tu vois Est-ce que tu peux compter est-ce que tu peux compter les virements qui arrivent dans ton compte? Est-ce que tu peux compter, Seigneur? Je n'arrive pas, ça vient trop vite. Je suis le seul pasteur sur la toile qui vous teste à ce point-là. Je vous testerai encore. Testez, Dieu, si vous voulez. Aïe, il a donné aïe. Couronnez tout avec la bonne humeur s'il vous plaît pour pas être les rabats joie. si Dieu a déjà fait pourquoi tu vas t'inquiéter why you they worry tu sors, sais, je regarde te dis bon moi docteur tu dis merci hein, bon moi toi pourquoi tu es content comme ça c'est quoi qu'est ce qui s'est passé non <rire> Moi, c'est ma voix, c'est pas trop fort. C'est quoi que c'est? Les anglais, j'ai ça en Angleterre. Les anglais. Les anglais parlent. L'anglais qu'elle que a sur il te dit lui. Même ma avec mes enfants, il dit tout. Parle fort, on doit entendre ce que tu dis. Quand je suis dans mon bureau, tous ceux qui sont entendre tout ce qu'elle dit. Parce que ma voix là. Mm -hmm. Un jour, je suis arrivé quelque part, c'était dans le bus. Oui, c'était dans le bus, j'étais à Paris. <rire> téléphone avec quelqu'un j'ai des amis de foi souvent quand on a le téléphone ensemble et like il dit que oui j'ai fait ça dans ma vie bon bah papa et ça pas avec une de mes crazy friends hey hey fifi si je suis encore disponible je j'ai a dit ce matin que les consultations je ne prends plus les consultations si quelqu'un veut me voir il va payer une heure de, co de conseil carrément je fais même plus consultation je veux plus passer c'est le c'est non Quelqu'un qui vient à moi, avant que je prenne du temps, il faut vraiment qu'il sache ce qu'il veut. Qu'il soit prêt à donner de l'argent pour ça. Vraiment, parce que like Je suis dans le bus. Et toi, il doit être 22h. Où elle les rabat-joie de... de, de... Mm -mm. Si je suis à Paris, vous savez dans quel pays? <coughs> je ne veux pas indexer qui que ce soit. Ils sont là. Ils rentrent du boulot. Vous les connaissez dans les métros, non? Donc voilà le téléphone. Hey, ma copine ha! Il te dit que, devine ce qui m'est arrivé. Non, franchement. Qu'elle il... Il me regarde. Mais pas trop fort. Mais pas trop, trop fort. Je crois que j'avais un ami. Voilà, il était assis à côté de moi. Il me dit, tu, on dit que tu parles trop fort. Hein? Et il dit, ah bon? Hey, oh On dit qu'elle parle trop fort. <rire> ils ne savent pas ce qu'ils parlent. Ils ne savent pas. J'ai encore peut-être fait 5 ou 10 minutes de conversation comme ça. La personne voulait laisse mourir. When you know that you know that you know. You know. sur ce je vous souhaite une bonne semaine un bon mois d'octobre mon anniversaire c'est le 31 vous imaginez je suis dans l'âge que jésus avait quand il a commencé le ministère ça c'était un fabuleux donc mon année c'était fabuleuse je dois écrire le livre de cette année pas le livre de ma vie le livre de cette année Yaya. Yeah, yeah. Fifi, tu peux me suivre depuis. Si tu viens, je ne suis pas au Cameroun, je fais comment Si tu viens, je suis occupée je fais comment eh? Je vous ai dit que très bientôt, je ne serai plus contactable. Mm -hmm. Mais dans les directs je serai là, je viendrai, je parlerai. Mais dis que tu peux se raison, tu vois le numéro au téléphone, tu m'appelles. Tu parles à ce pas la une autre personne d'abord. Je ne serai plus contactable. Bienvenue dans le mois de réalisation de vos rêves. Bienvenue dans le mois où votre, votre vie a commencé à changer. Pour de bon, donc quand tu vas regarder en arrière, tu te dis que ça avait commencé le 1er octobre 2021. Il était environ 6h45. Je suis tombée sur une vidéo. Ça a chamboulé tout dans ma vie. Et trois mois plus tard, j'ai les clés de ma maison comme elle avait dit. Trois mois plus tard, je suis au Canada. J'ai commencé en octobre et me voilà en décembre, je suis je suis à Toronto. Je viens de réanimer votre foi. J'ai fait le massage cardiaque. Vous êtes à réveiller. Allez, dominez. Ok. J'ai donné la première instruction. Allez faire votre passeport, si vous n'avez pas de passeport. Si vous l'avez déjà, commencez à faire le dossier, s'il vous plaît. Yes. Surtout, semez pour ce dossier que vous voulez lancer. Ça va ouvrir. Quand on reçoit une parole, on la scelle toujours par une offrande. Je ne peux que vous conseiller, je ne peux pas vous farcer. I cannot force you. I cannot. Ceux qui connaissent, connaissent. Et ils savent ce que ça fait dans leur vie. Ok. We got the power. Maman, je chante. We got the power. We got the power. We got the money. Hey, hey, we got the money. Il faut pas seulement avoir le pouvoir et l'enchant, il We got the money. Bonne journée à vous. Hey, oh, hey, hey, oh, hey, you. Mm, mm, mm.